dans une euh, entreprise le problème le format euh, pour sauvegarder les, les vidéos euh, la, la qualité en grand AVI, euh, le format euh, 1 Go 3Go mais sauvegarde euh, aujourd'hui euh, un problème euh, la taille, Il yani, faut sauvegarder les vidéos, en qualité, sauvegarde, la sauvegarder, en arrière, le taille sauère, l l ou, yani, yani, ou c'est-à-dire Et alors, le, le, le problème dans le montage Et merci. Voilà qui est marqué courageux. Je pense que dans la vie, en tout cas, il faut être très courageux. Et quand il y a le courage, je pense que les études commencent. Voilà que moi, je remercie si Dieu parce que je suis courageux. Voilà, je suis fier de l'être. Voilà. Merci. La, chose, la seule chose. Alors, euh, l'intégrité, euh, c'est le fait d'être soi-même ou d'essayer de soi-même, quoique que les situations changent, ou sont difficiles, ou sont désavantageuses. Donc, euh, euh, moi, la chose dont je suis fier, ou je sais d'être fier, c'est d'être intègre, c'est d'essayer de rester moi-même, euh, de croire à mes valeurs, à mes croyances, euh, et d'intégrer aussi les choses positives de la vie, mais d'essayer d'être intègre et d'être positif toute la vie. Donc voilà, c'est ça dont je suis fier, ou je sais d'être fier. C'est ça. C'est bon. Ciao. Peace up. <تصفيق> شفت الفن الفن يعني اي حاجه فيها الفن فاش كتير يعني الحاجه اللي فيها الابداع اللي فيها الفن يعني كابتشع فيها ارسال اي حاجه ت... تلاقوا الفن ونقدر نبداع باي حاجه بامشي يعني الفن. الفن كما قلت لكم الفن فن رائع ما قدرش ننكره لكم عن الفن pourquoi la sculpture jaune ivoirienne parce que les Ivoiriens sont beaucoup hospitaliers. Voilà tout simplement. Voilà, je pense que la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai quitté mon travail pour faire quelque chose que j'aime. Là, je continue mes études et pour le travail, je pensais que même si je resterais 10 ans, 10 ans au futur, je ne ferais pas quelque chose de valeur pour moi et pour mon pays. engagement pour la cause sociale, mon engagement m'a toujours ouvert des postes. Avec mon engagement, j'ai pu, pu rencontrer pas mal de personnes et puis j'ai pu participer à de nombreuses aspects. Voilà. Euh, réalisation de courant métrage euh, et un ah Bon, s'il y a quelque chose dont je suis tout particulièrement fier, c'est mes origines. Je suis africain et ça veut l'histoire de l'Afrique d'Afrique c'est une personne de l'humanité. Mais ce dont je suis fier en étant africain, c'est considérant la condition de l'Afrique actuellement, considérant, considérant la situation dans laquelle je suis les africains, l'Afrique, je suis tout particulièrement fier d'être africain parce que je pense que il me vient quelque chose à apporter, je donnerais un sens à ma vie en faisant en sorte que l'Afrique puisse quitter de sa position actuelle et accéder à une autre position, peut-être qu'elle qu avait déjà cette position dans le temps, mais je suis je suis tout fier du africain et aussi fier d'être euh, de la nationalité ivoirienne je ne veux pas eh, m'axer dessus pour mon état de chauveur, mais quand même mon pays a certaines opportunités que certains autres pays n'ont pas et je suis tout à fait fier aussi de, je suis, de... Dessus, bon, La chose dont je suis fier c'est mes résultats les résultats dans mes études j'ai eu un très bon nombre cette année. Les gens se sont mis. I'm on va prendre le chalet. C'était une soirée costaude. On a commencé par le camping. On était dans la vallée. On est pas resté sur le camping, mon rêve, euh, c'est d'être un euh, artiste. Euh, euh, pour ça, je vais essayer de faire mon mieux. pour en ne veux de Parce que je suis africaine, ce sont mes origines. Et puis, comme on le dit, comme l'histoire le sait, euh, le continent africain a été le premier continent à être, à être habité par les hommes. Donc, euh, je suis fière. D'être africaine parce que tout a commencé depuis l'Afrique. Donc, euh, c'est grâce à l'Afrique que le monde bouge. Yo, yo. Je, suis... Je suis très fier euh, d'être euh, un, un technicien artificiel. Je... C'est mon plaisir, euh, c'est mon travail. Oui, c'est ah, Voilà, c'est chaud. Merci. La couleur jeune, ce qui veut dire la couleur jeune, la couleur jeune nous euh, donne. Dans la vie, c'est. suis beaucoup courageux, quoi. Voilà, j'ai beaucoup de courage. je Je J'ai dit que le jours où j'ai procédé ma carte, je suis parti procéder ma carte de séjour, c'était tellement difficile. On m'a fait tourner. J'ai amené tous les dossiers. On m'a dit que ce n'était pas complet. Alors pour moi j'étais mort, je, je croyais qu'il n'y avait plus de moyens je suis rentré chez moi en train de chercher une solution. C'était très très difficile, j'avais aucun espoir. Le virus, c'est étudiants, on a الفيروس فيروس حيد واللي كلشي هو اللي كامل لي <تصفيق> J'ai comme problème, euh, mon problème est dans mon pays, euh, parce que euh, je n'ai pas, pas assez d'école euh, qui intéresse euh, l'art peintre. Euh, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver un endroit dans lequel je vais trouver des formations des pour mon but. Et malgré tout ça, je vais faire mon mieux pour euh, que je puisse euh, réaliser mon rêve. Ça y est, j'ai oui. choisi euh, la couleur rouge parce que euh, je suis beaucoup timide. ce qui mérite d'être plus dans la vie. D'accord symbolise le sang, je veux dire la guerre la guerre nous a beaucoup empêché de faire beaucoup de choses j'ai été j'ai vécu dans un pays on a eu à avoir un peu affaire à la guerre et je le déconseille à tout le monde. La guerre, ça nous résout, ça nous résout absolument rien. Donc disons tous, non, la guerre. Euh, le divorce de mes parents. Moi je vais parler un peu de la bêtise. Ce qui, me, ce qui me bloque chez la vision, c'est vraiment les gens bêtes. Euh, les gens cons. Euh, moi, je, je, je, je, je, je suis très tolérant, je préfère faire avec tous les gens, mais ce qui me bloque, c'est les gens qui, qui ne respectent pas les autres et qui sont bêtes. Il y a Albert Einstein qui disait qu'il qu y a deux choses dont il est certain qui sont, qui sont euh, illimitées. Euh, l'éternité et la bêtise humaine. Il sait que l'éternité est, est illimitée, mais la, la bêtise humaine elle est sans hein. fond. C'est la bêtise qui, qui me bloque. M'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, tu as m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, m'excusez, même, Ouais, euh, j'ai choisi la couleur rouge euh, par rapport à ma carte de séjour. Parce que ici, comment, euh, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu accès à ma carte de séjour. Je passe par tous les voies et moyens pour procéder à ça, mais les conditions ne sont pas rentrées. Comment, je pense que dans les jours à venir, j'espère que tout ira bien pour que j'ai puisse avoir accès. Voilà l'argent et oui, le financement. À bah, chaque fois que je, que je veux faire une chose, la, la, la, la, la chose, l'obstacle que je rencontre c'est le financement en général. La guerre. La guerre. Franchement, mon pays a connu la guerre. La guerre vraiment a fait beaucoup de dégâts dans mon pays. Voilà, ce qui m'a vraiment choqué. Juste. Toujours je trouve des difficultés pour communiquer avec les personnes. Je crois que c'est un problème de langue. Le rouge, la nervosité, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peur parce que je suis vraiment impatient et souvent très en colère. donc Les gens ont peur de m'approcher pour ça. C'est un blocage parce que mes opinions, quand je les ai, je ne les marche pas. Je suis fan de nature. Quand c'est rouge, je dis c'est rouge. Quand c'est bleu, je dis c'est bleu. Je ne suis pas hypocrite de nature. Donc, le fait de dire ce qui me passe dans la tête, ce que je pense, fait de moi que parfois j'ai des, des, des réticences vis-à-vis -vis de certaines personnes qui devaient peut-être m'accueillir à base ouverte ou pas. Et, le voyant aussi trop véridique, cela m'a dit que c'est mis souvent des plantes. Ah, ok. Je me suis dit que c'est un peu plus tard, je me suis dit que c'est un peu plus tard, je me suis dit me ce qui me donne plus d'avantages, c'est mon métier qui est le foot. Voilà, à Provence, j'ai plus, plus, plus d'avantages. Voilà, c'est bon. La souffrance, la créativité, la solitude, la responsabilité. Oui. Et de oui, sur le chapeau vert, je vis des... le secret oui, disponible et, et j'aime en fait le service. La... Et donc, ah. euh, celle est... La la le très de caractère m'a permis. En tout cas, m'a donné beaucoup de facilité à cause du service, surtout pour les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui me remarquent et chaque fois que je passe, ah, je suis là, oui, je suis là, je l'accès. À plusieurs formations, c'est l'association initiative urbaine, elle m'a permis de, de faire plusieurs formations. Et voilà. Ça a été pour moi, un, comment dire, un coup, un coup, un coup de pouce voilà. Pour que je soit la carte verte. Marqué, marqué la suite footballeur. Voilà, voilà que je rentre dans, dans une histoire footballeur. J'étais élève et c'était très difficile de pouvoir convaincre mes parents, de pouvoir jouer au foot. Mais Dieu merci maintenant que je suis footballeur et je suis fier d'être je pense que les jours où à venir nous porteront que de bonheur. La chose, faire des moi, talent, euh, je vais essayer de, de, de, de faire de montrer mes compétences, il y a, mes, mes talents à, à tout le monde. On euh, peut parler de l'art et de la culture. Euh, pour moi, c'est vraiment les deux points essentiels entre, entre les gens, les personnes humaines et les civilisations. Donc, moi, ce qui me pousse vraiment à. à, à, à c'est des pistes naturelles euh, qu'on qu peut utiliser, qu'on peut se qu qu qu servir pour, euh, pour euh, tisser et pour mettre, pour mettre, pour mettre en commun nos, nos, nos, nos problèmes et construire une société beaucoup plus mère que ce qu'elle est. Donc la culture, pour moi, c'est des, des, des, des, des ponts naturels qu'on peut emprunter, pour aller vers l'autre pour le découvrir. Mais nous change pour Pas rouge, ah, pour le vert. Pour le vert, pourquoi t'as jamais le vert ah, Le vert, euh, je suis fier d'être euh, un corps athlétique parce que j'ai euh, pratiqué de skateboard et je peux faire euh, n'importe quoi. Okay. Euh, que ma famille a été toujours été là pour me soutenir malgré les obstacles oh, no, ma famille en tout cas c'est ma raison de vivre voilà c'est par rapport à ma famille que je suis ce que je suis aujourd'hui voilà c'est avec c'est avec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 Plein de difficultés, mais ma foi, enracinée dans ma foi religieuse, qui m'enseigne des que l'humilité, le courage, la sagesse et bien d'autres choses, cela a pu me permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Donc je suis vraiment... Et comment dirais-je, je suis redevable à cette opinion, qui me permet d'avancer, malgré les difficultés, malgré les obstacles, j'arrive toujours me plonger dans ma spiritualité, dans ma faveur religieuse, dans ma doctrine, dans ma foi, pour voir aller toujours là. Du... Du... il y, a... il y, a... il y a... حجرائحة صراحة. مسحوق كان خبائط. يعني داخل داخل الفرن. مش صحيحة. في حشوة الفرن كتجيبينه بالسيب وصل. لا. لا. لا. لا. لا. Ma famille pour le faire, parce que ma famille était toujours là pour me soutenir, elle, euh, elle a toujours euh, été, été là pour moi, que ce soit dans mes choix personnels, et ma famille a tout fait pour moi, je peux dire. Et ma famille c'est mon débat, c'est, je peux dire, euh, ma motivation, mon inspiration. Donc euh, c'est grâce à elle que je me réveille le matin et je me dis que je dois faire cela. Donc ça m'a fallu je suis génial. Je voulais annuler mon séjour ça,